Ce jus de gingembre-curcuma-carotte peut remplacer votre médicament anti-inflammatoire et anti-douleur pour toujours. Des milliers de gens sont empoisonnés par les pesticides chaque année. Rien qu'en Californie, 7600 cas d'empoisonnement par les pesticides ont été signalés entre 2000 et 2008. 200 de ces personnes ont été hospitalisées. La vérité sur les pesticides. Les pesticides sont souvent utilisés par les agriculteurs pour leur culture. On pulvérise l'ensemble de la culture comme moyen de lutte contre les parasites et pour que les insectes nuisibles soient éliminés des aliments. Bien que ce soit fait avec de bonnes intentions, ces produits chimiques sont si toxiques qu'ils peuvent en réalité provoquer beaucoup plus de dégâts que de bien. De nombreux pesticides ont été liés à des cancers, des malformations congénitales et des troubles de l'apprentissage. Ces poisons ont également été liés à des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, car la recherche a montré qu'ils perturbent les signaux entre nos neurones. Une solution simple. Pour vous protéger vous et vos enfants d'intoxication par les pesticides, vous allez peut-être décider de vous tourner vers des aliments bio, comme les ingrédients de la recette ci-dessous. Les aliments bio ne sont pas pulvérisés avec des pesticides et sont cultivés avec des engrais naturels, qui sont exempts de produits chimiques toxiques. Beaucoup de gens ont ajouté le mot bio à leur liste d'épiceries pour éviter le risque de lésions cérébrales. En outre, les aliments bio seront bien meilleurs pour votre santé. La recherche suggère que la consommation d'aliments bio vous permet d'obtenir le maximum de bénéfices des antioxydants présents dans de nombreux fruits et légumes. Du fait que les aliments bio ne sont pas cultivés avec des produits chimiques comme les aliments cultivés de manière conventionnelle, ils ne contiennent pas d'éléments qui vont interagir négativement avec les différents vitamines et minéraux que ces aliments offrent et qui sont essentiels pour votre bien-être général. Consommer des antioxydants. Les zestes d'agrumes, en particulier, comme ceux du citron présent dans cette recette, sont riches en antioxydants. En fait, ils contiennent une plus grande quantité d'antioxydants que la vitamine C. Ces antioxydants agissent pour maintenir vos cellules saines et les protéger contre les toxiques qui causent le cancer. Le curcuma, un autre ingrédient utilisé dans cette recette de jus, est également riche en antioxydants. Cette plante médicinale a beaucoup à offrir à votre santé, comme Renforce le système immunitaire Prévient la maladie d'Alzheimer A des propriétés anti-inflammatoires Contrôle le taux de cholestérol sanguin. Diminue le risque d'accident vasculaire cérébral. Vous protège contre les maladies coronariennes. Les autres ingrédients trouvés dans cette recette carotte, pomme et gingembre sont également riches en vitamines et minéraux et sont parfaits pour votre santé. En choisissant tous les ingrédients bio, votre corps sera capable de tirer les plus grands bienfaits de ces aliments. C'est une recette simple et délicieuse pour un jus anti-inflammatoire. Non seulement elle est éclatante de couleur et de saveur, mais elle est remplie de nutriments qui favorisent une vision saine, un système immunitaire fort, une peau nette et une bonne digestion. Jus de gingembre, curcuma, carotte. Pour une personne. Temps de préparation, 3 minutes. Ingrédients. 3 ou 4 carottes bio. Une pomme bio rouge. 1 cm de gingembre bio. 1 cm de curcuma bio. Un quart citron bio avec la peau. Vous aurez besoin d'un extracteur de jus pour cette recette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un blender et ajouter une tasse de votre base liquide préférée. Je recommande du lait de coco. Instruction. Mettez tous les ingrédients dans un extracteur de jus ou un blender. Faites le jus ou mixez le tout. Dégustez.